De nos jours, tout le monde paie des sommes de petite et grande taille sans jamais employer de billets de banque. La carte bancaire, la carte de crédit, les chèques bancaires, les prélèvements automatiques et les virements forment l'essentiel des procédés de paiement. Quand un client d'une banque veut transférer de l'argent à un autre client de la même banque pour le payer, que ce soit des entreprises ou des particuliers, la banque ne réalise qu'une manipulation de chiffres. Elle retranche au compte du client la somme inversée, et l'ajoute au compte du destinataire. Aucun billet de banque n'est intervenu dans la transaction, et pourtant, les deux clients, en interrogeant leur banque, constatent bien qu'un transfert a été effectué. En revanche, quand un transfert doit être effectué entre les comptes bancaires de deux banques commerciales distinctes et concurrentes, la monnaie centrale intervient. Toutes les banques commerciales privées ont un compte à la banque centrale aucun particulier ni aucune entreprise ne peut avoir un compte à la banque centrale seuls les banques commerciales et le trésor public c'est à dire l'état ont un compte à la banque centrale la banque centrale réalise la comptabilité là aussi avec des chiffres dans des ordinateurs et non pas des tas de billets de banque et cela pour des raisons purement pratiques on appelle cette monnaie la monnaie centrale scripturale ces comptes sont en monnaie banque centrale ou monnaie centrale. Quand une banque commerciale a trop de billets, elle peut les déposer sur son compte à la banque centrale. Quand elle en a besoin pour alimenter ses distributeurs automatiques, elle demande à la banque centrale de lui convertir des euros scripturales en billets de banque. Généralement, on ne fait pas la distinction entre monnaie centrale scripturale et monnaie centrale corporelle, c'est-à-dire les billets de banque. On appelle la somme de la monnaie centrale, scripturale et corporelle, la base monétaire. Entre elles, les banques commerciales se paient en monnaie centrale. Les banques n'acceptent pour paiement des autres banques que de la monnaie centrale. Quand un client veut transférer de la monnaie scripturale de son compte vers celui d'un client d'une autre banque, la monnaie scripturale est convertie en monnaie centrale, puis transférée à l'autre banque, qui va encaisser cette monnaie centrale et créditer le compte du destinataire. Ainsi, les banques se paient entre elles en monnaie centrale, car la monnaie scripturale privée d'une banque n'a pas de valeur pour les autres banques. La comptabilité du crédit agricole n'a rien à voir avec la comptabilité de la société générale. Ce sont deux entreprises distinctes et concurrentes. Ce qui existe entre les banques et pour les banques, c'est uniquement la monnaie banque centrale c'est celle qui a cours légal c'est la monnaie de l'état quand un client d'une banque a 1000 euros sur son compte la banque n'est pas riche de 1000 euros elle doit simplement 1000 euros en monnaie centrale à ce client c'est un chiffre dans sa comptabilité ce qui fait la richesse de la banque c'est ce qu'elle possède comme des immeubles des bureaux des actions des titres financiers et la monnaie centrale qu'elle a sous la forme de billets de banque ou de monnaie centrale sur son compte à la banque centrale en revanche à tout moment la banque peut devoir s'appauvrir de 1000 euros si ce client les transfère sur un compte d'une autre banque car cette autre banque veut être payée en monnaie centrale Les banques ne réalisent pas leur paiement en banque centrale à chaque fois qu'un transfert est réalisé. Un bilan des échanges est fait tous les jours. On appelle cela la compensation. Cette compensation est calculée par une chambre de compensation. Une chambre de compensation gère un système informatique enregistrant un très grand nombre de comptes en banque et de transactions, afin de faire le bilan des échanges entre les organismes financiers, dont les banques. La chambre de compensation la plus connue est Clearstream, à cause de l'affaire politico-financière qui porte son nom. Imaginons deux banques. Un client de la première banque paie 10 euros à un client de la seconde. Un client de la seconde paie 15 euros à un client de la première. À la fin de la journée, la compensation calcule un différentiel de 5 euros au profit de la première banque le paiement peut se faire directement par virement entre leurs comptes à la banque centrale quand une banque voit son compte débité à cause d'une compensation ou par un retrait au guichet par un client on appelle cela une fuite elle s'appauvrit car sa monnaie centrale fait partie de ses richesses Imaginons une banque qui a 4 déposants qui ont chacun 25 000 unités de compte on peut dire que la banque doit 100 000 euros à ses clients Imaginons que cette banque a 10 000 euros sur son compte à la banque centrale. La banque est incapable de couvrir la fuite du montant total des comptes de ses clients. Elle est potentiellement en faillite, car 90 000 unités de compte de ses clients ne sont pas couverts par de la monnaie centrale. Seuls 10 000 euros en billets peuvent être versés à l'ensemble de ses clients. C'est le principe de la couverture partielle des dépôts, appelé système à réserve fractionnaire. Si la totalité de ses clients viennent tous au même moment pour retirer leur argent, la banque fait immédiatement faillite. Quand tous les clients d'une banque viennent retirer tout leur argent, c'est ce que l'on appelle un « bank run ». Face à cette situation, les autorités ont mis en place un fonds en monnaie centrale en cas de faillite bancaire, le fonds de garantie des dépôts bancaires. En France, ce fonds se porte officiellement garant de 100 000 euros maximum par compte bancaire. Malheureusement, la plupart des grandes banques gèrent des dépôts bien supérieurs à ce qu'il y a dans ce fonds. Le fonds est d'environ 2 milliards d'euros, alors que les banques françaises gèrent près de 1000 fois plus de dépôts en monnaie scripturale. Par conséquent, la faillite de quelques grandes banques du monde provoquerait la disparition d'une partie des dépôts bancaires de leurs clients. Le trésor public, c'est la caisse de l'État. Le Trésor public a un compte à la Banque Centrale. Le Trésor public encaisse toutes les taxes et impôts qui forment les recettes de l'État. Le Trésor public paie toutes les dépenses de l'État. Il paie les fonctionnaires, les investissements de l'État, ses infrastructures, ses frais de fonctionnement, ses fournisseurs. Quand vous payez vos impôts ou des taxes, vous les payez directement au Trésor public. Si un client d'une banque veut payer 1000 euros au trésor public, la banque convertit la monnaie scripturale privée en monnaie banque centrale et transfère cette monnaie centrale sur le compte du trésor public. Le trésor public n'accepte pour paiement que la monnaie centrale. Quand le trésor public paie un de ses fournisseurs, il verse de la monnaie centrale à la banque commerciale privée qui en détient le compte et celle-ci crédite le compte de l'entreprise bénéficiaire. Récapitulons, le système monétaire est basé sur deux espaces monétaires distincts et isolés. L'espace de la monnaie centrale et l'espace de la monnaie scripturale privée. La monnaie centrale, c'est la monnaie de l'État. La monnaie centrale sert aux banques et aux trésors publics pour se payer. La monnaie scripturale privée, ou monnaie secondaire, c'est la monnaie gérée par les banques commerciales privées. Les particuliers et les entreprises utilisent principalement cette monnaie. Quand un citoyen reçoit son salaire, c'est par transfert de monnaie scripturale privée. Sur son relevé de compte, il voit marquer euros », alors que ces euros n'existent pas. Le chiffre au crédit de son compte est une promesse de remboursement en euros. Or, si une banque fait faillite, elle ne peut plus honorer sa promesse vis-à-vis -vis de ses clients. En France, les deux premières banques gèrent plus de la moitié des dépôts bancaires. Aucun gouvernement ne permettra à une grande banque de faire faillite, car des millions de citoyens et d'entreprises perdraient une partie de leur argent. Ce serait une catastrophe sociale que l'ensemble de la société devrait compenser par l'appauvrissement général de la population. Toute entreprise peut faire faillite si elle est mal gérée, même les plus importantes. Mais cette règle ne s'applique pas aux grandes banques les gouvernements les sauvent en taxant l'ensemble des citoyens si nécessaire. Voici ce qu'en pense Frédéric Lordon, économiste, directeur de recherche au CNRS et chercheur au centre de sociologie européenne. Frédéric Lordon, vous êtes plus radical euh, J'en ai peur. C'est-à-dire, il me semble que derrière toute, euh, de, toutes les argumentations techniques du monde, il y a une question préjudicielle qui est une question de principe. Alors je voudrais repartir des sauvetages de 2008-2009 parce qu'il me semble que celui qui se profile va avoir à peu près les mêmes propriétés. À propos de ces sauvetages bancaires, on peut dire non contradictoirement deux choses. La première, c'est qu'ils étaient une nécessité impérieuse et je dirais même vitale. Et la deuxième, c'est que cependant, ils ont été des scandales sans nom. Des scandales sans nom. Alors pourquoi ça a été un scandale Les gens le savent, alors ils sont un peu plus qu'échauffés, hein, je, je, je vous assure. Euh, on a sauvé les banques, on a sauvé la finance sans la moindre contrepartie, pas le plus petit commencement de réglementation d'activités financières ou de transformation des structures bancaires. Donc, euh, si vous me passez l'expression, ah, euh, le, le, le corps social en a gros. Mais pour autant, il était une nécessité impérieuse de les sauver, pour une raison extrêmement simple, c'est qu'il euh, faut que les gens essayent de se figurer l'ampleur des dévastations économiques et sociales qui suivent de la matérialisation d'un risque systémique. C'est dans le cadre de cette hypothèse hein, que je, je me situe. On pourra peut-être y revenir tout à l'heure. C'est-à-dire l'effondrement total de toutes les banques. Les transactions les plus élémentaires deviennent impossibles. Je veux dire, aller acheter son pain à la boulangerie, ça ne marche plus. Tout simplement parce que retirer de l'argent au distributeur à billets, ça ne marche pas. Faire un chèque, ça ne marche pas. Une carte bleue, ça ne marche pas. Vous avez les piécettes dans la poche, ça ne vous mène pas loin. Hein. Vous tenez 4-5 jours en forçant plutôt sur les patates. Et après, c'est retour au jardin potager pour ceux qui en ont un, et pour les autres, c'est retour vers l'état de nature économique. Ce et que vous décrivez là, ça semble une catastrophe. Euh, oui, mais... c'est la, la catastrophe ultime si les banques ne sont pas sauvées et qu'elles tombent toutes ensemble. Ça pourrait se, se produire d'après vous, ça Alors pour moi, Grèce, oui. si vous voulez, c'est un événement qui est de l'ordre de l'impensable. C'est-à-dire, c'est un, un chaos social d'une telle ampleur qu'il me semble inconcevable que les États se désintéressent de la chose. Par conséquent, ils sont forcés de venir au secours de la finance qu'ils le veuillent ou non. Et c'est exactement là que se noue le drame, si vous voulez. C'est dans cette articulation entre la nécessité impérieuse d'une part et le scandale de l'autre. Le corps social est forcé par pouvoir public interposé de venir au secours des banques, car si les banques calanchent, c'est le corps social qui calanche dans la semaine qui suit. Et forcément, les intérêts matériels de la population sont si intimement liés à la structure bancaire qu'il est impossible de la laisser crever. Et vous voyez donc là où est le problème, c'est que de par leur position très particulière dans la structure sociale du capitalisme, les banques sont les dépositaires de fait de deux biens publics vitaux pour une société marchande. Je, vitaux. Le premier, c'est les encaisses monétaires de la population, les dépôts, les épargnes. Je veux dire, si toutes les banques tombent, ceci s'évapore dans l'instant. Et ce n'est pas la peine de se gargariser avec le fonds de garantie des dépôts. Hein. Ça va si une banque ou deux tombent, si la totalité s'écroule, le fonds saute comme un bouchon de champagne. Et le deuxième bien public vital, c'est l'intégrité du système des paiements. Et c'est parce que les banques ont capté ces biens publics qu'elles peuvent contraindre l'État, les corps sociaux à leur venir en aide. C'est quoi l'intégrité du système des paiements ben C'est le, ce le fait que les banques sont les teneurs de compte, quels les mouvements, qu'elles les débitent, qu'elles les crédits, donc qu'elles sont les Elles opératrices. C'est pas qu'elles les garantissent, c'est qu qu'elles opèrent très concrètement mmh. et très basiquement les transactions élémentaires. La gestion mmh. des moyens de paiement. Et, oui, exactement. Voilà. Bon. Alors, si vous voulez, là, il y, y a une situation de fait que les économistes appellent dans leur le, langage fleuri à moral, mais dont le vrai nom est prise d'otage. Et celle-là, elle est colossale. Si vous voulez, chaque fois qu'il y a un mouvement social dans les transports ou le ramassage des ordures, on, on, on vous bassine avec la prise d'otage des, des, des syndicats. Mais ça, c'est une prise d'otage. Mais cosmique. C'est énorme Personne n'en parle jamais. Donc la question de principe est la suivante. Derrière la question du sauvetage des banques et derrière la question des banques tout court, le corps social doit se poser la question de savoir s'il continue de tolérer que ces biens publics vitaux soient ainsi remis à des intérêts privés et spécialement à des intérêts privés aussi mal éclairés que ceux de la finance quand elle est mouillée jusqu'au sourcil dans les marchés de capitaux. Bon. Je trouve que poser la question c'est y répondre. Et si on ne répond pas non, cette obligation de venir à la secousse, à la rescousse des banques se reposera éternellement. D'où ma conclusion, il faut envisager la déprivatisation intégrale du secteur bancaire. La nationalisation Alors, la nationalisation... On constate que quand les dirigeants et actionnaires des grandes banques touchent des bénéfices, ceux-ci s'enrichissent. Mais quand les grandes banques sont en difficulté, ce sont les États c'est-à-dire l'ensemble des citoyens qui les sauvent. Cela résume l'adage désormais bien connu, les banques privatisent leurs gains et socialisent leurs pertes.